et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, Amen. lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. C'est encore bon l'ancien Saint-Esprit et sa grande peut accoucher. C'est pourquoi les peuples de crème, et les... mon bénéfice Seigneur parce que pour nous tu fais fait des grandes choses pour sauveur. et ce soir c'est avec un cœur rempli de reconnaissance nous sommes revenus encore dans ta maison mon bénéfice Seigneur nous souvenons ce que tu as fait pour nous ce dimanche Père et nous sommes réellement parmi les bienheureux mon bénéfice Seigneur et comme nous l'avons entendu encore ce soir mon Père Seigneur oui tu es le Dieu qui nous fait du bien Seigneur et que tu puisses aussi nous bénir encore mon bénéfice Seigneur dans ta maison, bien que la femme, mon bénévole à l'Église, mon bénévole pas que tu fais monter mon cœur, nous voulons te dire encore combien tu es bon, mon sauveur, dans un temps comme celui-ci, notre Dieu. Vous allez savoir combien il se fait la maison de la main mon roi. J'ai appris la gravité des choses, mon sauveur. Et de marcher devant la de ta face à toi, Père. Béni sois-tu autour de Dieu très Que ton nom soit béni encore, mon roi, pour ce que tu fais pour mon frère, pour ma soeur et pour nos enfants aussi, mon sauveur. Combien nous sommes réellement heureux, Seigneur, d'avoir un Dieu comme toi, d'avoir un Père comme toi, d'avoir un consolateur comme toi, d'avoir aussi un sauveur comme toi, d'avoir un guérisseur comme toi. Tu es réellement notre puissant rédempteur notre Dieu. bénis soit ton bras, mon bénémoine Père du puissant. qui est tellement si puissant, notre Dieu. Seigneur, ton bras est élevé, mon roi. Et tu as compris nos espoirs, mon bénémoine, Père puissant. Nous sommes vraiment confiants, notre Dieu. Et nous sommes de l'assurance de notre bénémoine, Père Céleste. Et nous sommes aussi de la paix, Seigneur. Et confiants, toi, mon bénémoine, Père du Parce que nous savons que le nom de mon rassurés rassuré, bénémoine, frère. Notre avenir aussi protégé par ton Père. Mon Dieu, nous sommes dans la joie d'être un peuple que tu conduis encore aujourd'hui. Merci encore pour tout ce que Dieu fait pour nous, Père. Vous allez grandit, mon béné-déme, Père, tu me La la du cœur encore, ce soir va te chanter, Père. Béni sois-tu encore pour les guérisons, béné Père, Dieu. Pour les mots de prière, encore béni, Père, tu me Nous te remercions encore pour moi et nous sommes consolés d'avoir un Père comme toi. Béni sois-tu encore pour ce soir. nous t'avons aussi prié, Père, au nom du Seigneur et au Jésus-Christ. Amen. Que les noms du Seigneur soient bénis. Vous pouvez vous asseoir. Éternel, te bénisse de Sion, Amen. qui a fait les cieux de la terre. Amen. Il nous accorde réellement ces bénédictions, Amen. car nous en avons vraiment besoin. Amen. Et c'est cela que mon cœur aussi attendent de lui. Je désire que le Seigneur lève sa main et, comme mon frère Christian elle vient de le chanter, dit simplement. Amen. Amen. et c'est le vrai mot Amen. et nous voulons simplement qu'il dise un seul mot Amen. et nous savons que tout ira pour le monde. nous le remercions parce qu'il ne nous a pas laissé au Amen. il nous avait fait la promesse d'être avec nous Amen. et comme il est fidèle, il tient vraiment à ses promesses Amen. et nous le remercions vraiment qu'il qu nous accorde aussi la grâce d'être semblable à lui aussi d'être fidèle aussi comme il est dans ce qu'il nous demande aussi de pouvoir arriver à pouvoir faire et comme il est dit aussi dans les scènes d'écriture. Nous ne voulons pas être négligents dans les choses de Dieu, Amen. parce que nous ne voulons pas la bénédiction, mais nous voulons la bénédiction du Seigneur. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde vraiment cette grâce de pouvoir à lui être obéissant en toutes choses, parce que nous avons aussi considéré ceux qui nous ont précédés, qui ont marché aussi dans l'incrédulité, dans la désobéissance, et aussi leur fin, et aussi ceux qui ont marché aussi dans la foi et l'obéissance, et comment aussi ils ont été aussi. Gardés par le Seigneur, et de quelle manière aussi on a pu voir combien leur vie a été une vie aussi bénie par la main du Seigneur. Notre Dieu, comme l'a dit ici, si Dieu est pour nous, Alléluia. il sera donc contre nous. Amen. Nous sommes heureux de pouvoir également savoir que, puisqu'il vit, nous vivons également aussi, Amen. consolés par sa présence et aussi par sa parole, qui chaque jour, comme mon précieux frère Christian l'a dit si souvent, sera le Seigneur nous parle. C'est un privilège car nous pouvons avoir un Dieu qui parle Amen. et surtout aussi qui pointe aussi les choses qui sont dans notre vie Amen. et qui répond aussi aux questions Amen. que nous posons. C'est vraiment une grâce, une Amen. preuve. Et comme aussi, il a aussi témoigné aussi, montrant cela, de notre bénévole Sérénite, qui était malade que le Seigneur a guéri, Amen. démontrant qu'il est toujours le même, Amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. Qu il entend les prières, il entend aussi les cris de son peuple et qu'il ne nous a pas vraiment laissés seuls. Nous pouvons lui dire vraiment merci Amen. pour tous les hauts faits et Amen. tout ce qu'il continue de pouvoir faire pour nous. Et nous savons qu'avec le Seigneur, notre Dieu, lui, avec nous, Amen. nous ferons des exploits. Peu importe ce qui, a... qui peut se passer, mais oui. quand nous nous retrouvons ensemble, nous nous unissons Amen. pour pouvoir lui implorer la grâce Amen. pour un cas nous savons qu'il entend. S'il entend, c'est nous savons que nous avons aussi la solution à notre problème. C'est pourquoi étant un corps uni, le problème de mon frère, c'est mon problème. Amen. Le problème de ma soeur, c'est aussi mon problème. C'est pourquoi nous prenons à cœur effectivement chaque situation et chaque cas que nous avons une grâce aujourd'hui parce qu'il y a encore ce trop de grâce où nous pouvons nous approcher. De tout notre cœur et laver effectivement notre conscience, effectivement le cœur lavé, la pensée aussi, la conscience, et nous approchons avec un cœur sincère devant ces Dieu c'est sûr et certain. Nous avons une grâce, c'est que nous avons un dieu qui a des oreilles et qui a, notre, et qui a des yeux et qui voit. Amen. Le Seigneur, notre Père, notre Sauveur, il a exaucé les prières. C'est pour ça qu'il a dit que tout ce que vous demanderez en priant, Voyez que vous l'avez reçu, Amen. et vous le verrez s'accomplir. C'est à nous, en fait, qu'il adresse là. Ça pourquoi, voir, peu importe les cas que nous pouvons avoir, ils vont savoir que nous pouvons également nous approcher de lui, à genoux, et avec des euh, larmes, effectivement, devant son trône de grâce, hein, en implorant son secours, il nous secourra. Je pense que c'était des cas, je pense, où, quand effectivement que, les, la, les armées du roi, effectivement, s'étaient rassemblées contre lui. Et alors, effectivement, il a couru effectivement devant la face du Seigneur pour lui dire, mais voici l'habitude, mais toi, tu es notre Dieu. Et tu es également notre soutien et notre secours. Qui peut comme toi Et le Dieu du ciel alors pour pouvoir voir combien le cœur de Zéchia s'était tourné vers lui et combien il a reconnu que, malgré la son Dieu était un Dieu tout-puissant, qui était capable de changer aussi le cours de l'histoire. Il a fait pour Ezekiel, il peut aussi le faire aussi pour toi. Ce Dieu n'est pas un Dieu du passé, non. il est toujours, il a dit à, à Moïse quand on lui a posé la question, mais qui dirais je qu'il m'envoie vers vous Amen. Il n'a pas dit, dis là que j'étais, le J'étais, qui était avec nous, non, le Je suis. Amen. Donc il est toujours Amen. présent, Amen. Hein, il est toujours permanent, hein, qui ne change pas, Amen. et est toujours avec nous. C'est pourquoi nous sommes confiants, Même quand... Le monde est bouleversé et les choses sont chancelantes. Nous ne tremblons pas. Ah oui. Nous sommes confiants dans celui. Ah en qui nous avons placé notre confiance. Nous n'avons pas de discours à pouvoir faire pour les hommes. Nous leur faisons savoir ce que nous avons, et ce que nous croyons. Et quand nous parlons de lui, ce n'est pas que nous répétons quelque chose. Nous disons ce que nous avons expérimenté. Nous avons goûté, et il est vraiment bon. Et nous avons reconnu que ceci n'est pas une histoire, que ce que la Bible dit est la vérité. Et c'est pourquoi nous, nous sommes sans inquiétude, parce que, quand il y a un souci, nous avons un lieu de reconfort. Alors nous savons qu'il a déjà annoncé la parole Amen. et cette parole qu'il a proclamée, il est pour moi. Amen. Et si moi je la prends, effectivement, et dans les temps de troubles, effectivement, alors elle me donne la victoire. Nous le remercions vraiment, parce qu'il est toujours, c'est Dieu qui est toujours présent. Amen. Toujours présent, même dans le moments le plus difficiles. Et pourquoi bon, et nous ne devons pas nous inquiéter. Il nous a dit effectivement dans les scènes écritures, nous n'avons pas à pouvoir nous inquiéter devons simplement nous soucier de Dieu, nous occuper simplement de, de choses qui préoccupent lui, c'est-à-dire ce qui est important à ses yeux. Alors le restant, pour nous, il, il s'en occupe lui. Amen. Vous vous rendez compte, frère et soeur, que quand nous prenons, et ça, j'ai toujours eu à pouvoir dire que c'est quand même merveilleux quand on peut. Bon, si, on pouvait, c'est peut-être un, si, si peut un prédicateur, la vérité, ou peut-être quelqu'un d'autre, on pourrait dire oui, ça c'est un prédicateur, mais quand lui-même, le Dieu du ciel, qui dit à toi, comme il a dit dans les saintes écritures, vous vous souvenez, cette écriture que j'aime beaucoup, je crois que vous l'avez aussi dans Matthieu au chapitre 6, c'est lui-même qui l'a dit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un prophète qui veut, non, est venu, non, c'est lui-même qui s'est dit, là vous le dire. Pas tout à Matthieu, juste cette écriture, Dieu l'a pu pardon, dans le Matthieu, chapitre 6, je pense aussi. Euh, je pense que c'est ça.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 C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Allez, le Seigneur lui-même s'adresse à des hommes tels que nous sommes. Ce sont des hommes, effectivement, qui ont des désirs, qui ont des besoins, et qui, effectivement, aussi, qui ont aussi des passions. Tout ce qui est dans l'homme, effectivement, Dieu le sait. Dieu, c'est aussi tout le besoin que tu peux aussi avoir. Mais quand Dieu te parle, ce qu'il te dit, effectivement, est la chose juste et bonne pour toi. Peu importe, effectivement, ce que tu peux arriver à pouvoir penser ou être, effectivement, parce que Dieu n'est pas ignorant de tes désirs ni de tes pensées. Même, je sais qu'il y a une sœur qui nous a écrit, nous allons prier tout à l'heure, effectivement, pour euh, son cas, que nous prions pour le mariage. Mais, mais, même dans le cas même de mariage. Parce que, frère et soeur, c'est quand même si Dieu si Dieu ne veut pas tenir compte des, des désirs d'un homme ou d'une femme, il se serait simplement contenté de créer un homme comme Adam et il serait dans les jardins et continuerait encore à faire autre chose, effectivement, de cette Mais c'est Dieu lui-même, lui-même, pour que nous comprenions que même vos désirs, même les pensées que vous avez, effectivement, Dieu sait Amen. la préoccupation que vous avez. Amen. Il n'est pas ignorant de tout ce que vous pouvez avoir comme désir. Parce que il a dit je suis l'alpha et l'oméga. Le, le commencement et la fin. Amen. Avant même que les choses étaient il dit, je, je suis. Amen. Donc il connaît ce que tu es. Amen. David l'a dit, non Amen. Les jours qu'il été imparti, avant même qu'aucun qu existant, tu les connaissais. Amen. Donc avant que tu sois sur la terre, d'ailleurs le sentiment est émotionnel comme Dieu qui l'a créé. Donc c'est Dieu qui a pourvu, pour que l'homme soit l'homme, il faut qu'il y ait des sentiments quand même. Donc c'est Dieu qui crée l'homme, a pourvu à ça. Donc le moindre détail de ta vie à toi. Il, il sait parfaitement très bien ce qui va se passer avec toi dans cinq ans, dans six ans, aujourd'hui. Ce que ça va être dans six ans, cinq ans, même ce que tu penseras dans sept ans. Avant même que tu puisses y penser, Dieu le sait parfaitement. Amen. Donc, lorsqu'il nous donne des conseils, quand il nous parle, effectivement, sa parole, effectivement, n'est pas seulement pour aujourd'hui. Cette parole, effectivement, elle est valable Amen. tout le temps de ta vie à Amen. toi. Amen. Si simplement tu pouvais y prendre garde, effectivement, alors ton bien-être serait comme un fleuve. Il dit, mais ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Amen. Et là, il ne s'adresse pas aux païens, il ne s'adresse pas aux soi-disant croyants. Non, messieurs, quand il s'adresse là, il s'adresse effectivement aux vrais croyants, Amen. à celui qui a cru réellement en lui, à celui qui s'est donné de tout son cœur et toute son âme. « Sache mon frère, sache ma soeur. » que le jour où toi tu t'es donné vraiment de tout ton cœur au Seigneur, ton âme à toi, à lui, c'est sûr et certain qu'il a pris choix, il a pris le contrôle pour que toute ta vie entière, il prenne soin de toi. Dans le moindre détail. Et ça, c'est une chose certaine. Pourquoi vous pouvez voir effectivement que quand vous êtes dans la foi, et que dans la parole de Dieu, lorsque une preuve vous arrive, évidemment, pour toi, tu peux être surpris, mais Dieu n'est pas surpris. Parce que le Seigneur savait parfaitement très bien que la chose se passera pour toi. Et de la même manière qu'il savait que la chose se passera pour toi, si toi tu prenais simplement garde pour dire, Seigneur, dans cette situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, tu es quand même le Dieu capable, puisque tu le savais. Seigneur, accorde-moi maintenant la grâce de savoir dans quelle position je dois me mettre pour que toi, tu accomplisses ce que tu avais prévu. Pour moi, dans cette circonstance ici... Amen, Amen. Amen. Ah oui, mon frère, pourquoi parfois nous manquons, effectivement, à ce que nous obtenons, ce que Dieu nous donne C'est parce qu'en fait, nous ne tenons pas de la bonne position. Quand la situation, réellement arrive effectivement... Nous ne tenons pas que la position telle que Dieu aurait voulu effectivement que nous puissions tenir de manière à ce que la chose puisse réellement aussi nous revenir et que nous puissions avoir les décieux sur la situation, effectivement. Vous savez, je vous donne un petit exemple. Un jour, je pense, c'était donc le frère Bernard, il était parti. Il y avait un cas, je crois que c'était un cas de maladie, l'enfant qui était pas... je crois que c'était je pendant des années... Il avait eu la vision, vous savez que vous avez eu la vision, que cet enfant, quand il prierait, il serait guéri, il vrai, et bon, il était pour le mieux. Il a parlé aux parents, effectivement, puis il est venu. Et voilà qu'il a prié pour l'enfant. Rien ne s'est passé. Il a prié, l'enfant ne pouvait pas s'élever, il était toujours là dans son lit. Et voilà que. Ça l'a troublé, il dit, mais c'est pas possible, Et pourtant j'ai vu quand même la vision, Seigneur, que cet enfant devait quand même s'élever. Et j'ai prié avec foi, je me prononçais, non, rien ne se passe. Il fait les tours. Le Seigneur lui dit, mais, tu as prié pour l'enfant. Mais moi, quand j'ai t'ai montré la vision, qu'est-ce que tu as vu dans la vision En fait, le problème, c'est que l'homme de Dieu s'est précipité pour aller prier. Il n'a pas attendu, effectivement, que Dieu mette en place tout ce qu'il avait déjà prévu, pour que la chose puisse s'accomplir comme il le voulait. C'était quoi C'est que dans la vision, il y avait une grand-mère de la jeune fille qui devait venir et s'asseoir à un certain endroit. Lui, quand il est arrivé, effectivement, il a vu que le papa était avec sa chemise rouge à carreau-carreau. Il était assis, effectivement. Bon, la maman, effectivement, là, il dit, bon, voilà, c'est ça, puis Mais la grand-mère n'était pas là. Alors, quand il te a tourné, effectivement, c'est là qu'il a compris, c'est là a fait comprendre que tu t'es précipité, parce que quand moi je savais montrer effectivement la chose, il fallait prêter attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, c'est la grand-mère qui vient, exactement comme il a vu la vision, et qui s'assit effectivement à l'endroit que Dieu voulait que la grand-mère la puisse s'asseoir. Alors maintenant, saisi par le Saint-Esprit, cet homme de Dieu dit, ainsi par l'éternel. Lève-toi et marche. Et la fille a marché Oui, monsieur. Simplement pour que nous puissions comprendre, frères et sœurs, que nous n'avons pas affaire à, à un petit Dieu. Nous avons affaire à, à un Dieu tout-puissant. La victoire, nous l'avons. Mais souvent, le problème, c'est nous. Frères et sœurs, avec Jésus-Christ, notre Seigneur, nous possédons tout son. Amen et il a dit bien que rien ne pourra vous lui. Donc, nous, le problème, c'est nous, la position dans laquelle nous devons réellement nous, nous maintenir, effectivement, pour que le Seigneur puisse arriver à pouvoir certainement accomplir ce qu'il eu à pouvoir dire effectivement pour nous. Et c'est pour ça, nous devons toujours être beaucoup plus attentifs, parce que le Seigneur, notre Sauveur, parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais en fait, on, on ne prend pas garde effectivement à la manière dont Dieu dit. On continue ici, il dit, mais regardez bien. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et les corps plus que les vêtements Regardez donc les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste le nourrit. J'ai toujours aimé cette écriture, je peux le dire même dix mille fois. Amen. Oui, frères et sœurs, il dit bien que là, est, vous savez, il dit bien que votre Père Céleste le nourrit. J'ai toujours répété cela. Il n'a pas dit, votre Dieu, il dit, votre Père Céleste le nourrit. Il dit que, il montre effectivement à ce moment-là la relation que toi, tu as avec Dieu. Tu n'es pas un soi-disant croyant. Non, Tu es un fils. Né de Dieu. Et si tu es né de Dieu, l'apôtre Paul a dit, messieurs, Romain, oh ben oui, vous connaissez, non? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Amen. Et qui nous séparera effectivement de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce la faim, la nudité, la maladie, les anges, la profondeur? Rien du tout, mon frère. C'est-à-dire qu'au-dessus de tout cela, nous sommes plus que. Et pour les uns, c'est comme une formule. Mais pour le vrai croyant, c'est une réalité. C'est quelque chose à laquelle tu te tiens effectivement bon, et que tu dois arriver à pouvoir Amen. vraiment t'accrocher. Afin que réellement, Dieu puisse maintenant aussi accomplir en toi ce qu'il a eu à pouvoir dire. Les promesses sont là, elles sont certaines, la part du Seigneur. Mais pour que cette promesse, effectivement, s'accomplisse aussi pour toi, il faut que tu fasses quelque chose. C'est sûr et certain. Pour que cette promesse s'accomplisse effectivement aussi pour toi, il y a quelque chose que toi, tu es censé pouvoir faire. Nous l'avons entendu avec vous, je pense, il y a un temps. je en lisant. La Bible dit que... Vous savez, en rapport avec le salut, le Seigneur, notre sauveur, est mort pour l'homme, effectivement, sur cet état, comme vous savez, à cause du, du péché, il, il a donné réellement sa vie pour que le salut soit accoré à l'homme. Et la Bible nous fait savoir que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. N'est-ce pas vrai C'est par grâce de Dieu est que moi, je n'ai rien fait. Donc, le salut a été donc le salut est là, mon frère. Mais pour que toi, tu puisses prendre possession de ces saluts, tu dois faire quelque chose. Christ notre Seigneur est mort pour mon frère ici qui est assis devant moi. Il est aussi mort aussi pour ma soeur qui est assise ici. N'est-ce pas vrai Il est aussi mort pour mon frère qui est là. Le frère, est ça aussi longtemps que ce frère et ce frère et cette sœur n'ont rien fait, ce salut n'aura pas été fait pour eux. Amen. Mais pourtant, il est mort pour lui. Amen. Si ce frère ne fait pas effectivement aussi ce qu'il doit faire, il ira dans le trou sans salut. Amen. Et pourtant, Christ est mort pour lui. Amen. Amen. Oui, monsieur. Ne pensez pas que ça va vous être... Non, monsieur, il y a quelque chose que toi tu es censé pouvoir faire Christ a fait pour toi maintenant toi tu dois aussi arriver à poser un âme pour prendre effectivement ce qui a été fait pour toi autrement tu n'auras pas Amen. Amen. Amen. Oh, frère et soeur <rire> il faut que vous connaissiez Dieu frère c'est vrai que peu plupart les temps on a dit oh puisque je suis un prédestiné de toute façon que je fasse voilà, ça va arriver en tout cas, je pense que si vous avez de telles pensées, vous n'avez pas encore la connaissance de Dieu. C'est sûr et certain. Parce que quand on parle effectivement de la prédestination, il faut que vous sachiez effectivement ce que cela veut dire. Ce n'est pas que Dieu a dit je vais choisir celui Non, Dieu a pu voir comment tu vas réagir. Amen. Et alors, à ce moment-là, quelle grâce pour Dieu puis, Puisqu'il savait effectivement comment te les mettre, il a placé sur le chemin les choses qui sont nécessaires. Si toi, tu te rends compte que c'est ça de tu quand tu l'apprends, alors ça devient bénéfique. Amen. Amen. La Bible dit que par ce métricieux nous avons reçu N'est-ce pas vrai Amen. Est-ce que tu ne tombes pas malade tu peux tomber malade rester malade tous les jours de ta vie. N'est-ce pas vrai? Jusqu'à ce que tu fasses quelque chose. Amen. Et pourtant, par ce métier sûr, tu as l'ancien guérison. Mais toi, tu dois faire quelque chose. Amen. Donc elle a dit à mon nom, ils imposeront le au malade. Et les malades seront guéris. Quand tu es malade, tu ne pas pas venir, venir du monde. Sœur, viens, je vais te poser la main absolument. Il faut que toi aussi. Est-ce que vous comprenez Amen. On n'oblige pas quelqu'un pour prier pour lui. Non, non messieurs. Non. Il y a quelque part. La guérison est là. Amen. Donc, depuis qu'il a été crucifié à Golgotha, tes maladies à toi ont été guéries déjà. Amen. Amen. Amen. Je pensais que j'aurais introduit la belle, je voulais faire rentrer la salle. C'est vrai. Amen. Oui, monsieur. Parce que pourquoi Parce que oui, si crucifié, exposé, comme on est exposé, effectivement, la Bible dit qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit lorsque les fidèles ont été Tout, tout, tout. Donc, tout est... Accompli. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'un successeur. Non, monsieur, non, madame. Il a tout accompli. Lorsqu'il n'était pas encore venu, il était nécessaire d'avoir le successeur. Mais quand il est venu, Amen. plus besoin. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que l'autre va venir faire? Puisqu'il a tout fait. Amen. Et ce qu'il a fait est parfait. Qu'est-ce que tu vas ajouter à quelque chose qui est parfait Amen. Je prends simplement ce qui est parfait, je deviens parfait. Amen. Donc, pour ton salut, pour ton enlèvement, pour ton achèvement, dans toute ta vie entière dans en la masse avec Dieu, le Seigneur lui-même, il a accompli ça. Amen. Oh, mon frère et ma soeur, n'est-ce pas que nous sommes des lettres écrites Amen. Amen. Amen. Donc moi, je dois réaliser. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul s'est là où Dieu pour la grâce de pouvoir avoir reçu Christ comme son sauveur, il dit, mais tout ce que j'ai considéré comme étant important pour moi je les ai regardés comme étant de la perte et aussi de l'amour effectivement pour moi ça c'est vous vous voyez, non Philippiens effectivement on dit à cause d'une excellence nous pouvons le lire avec vous c'est Philippiens ou chapitre 3 Philippiens Philippiens chapitre 3 Merci, merci. merci. Oui, je lis c'est dit. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout je le regarde comme de la boue en fait de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, et, et donc, donc dans la, la foi en, en, en, en ce que c'est, c'est Jésus Christ a fait pour moi, a fait qu effectivement que je devienne ce que je suis aujourd'hui. C'est pour voir que même dans la prison, il dit on pouvait frapper, on pouvait même le mettre sous des chaînes, effectivement. Il était reconnaissant à Dieu parce qu'il savait que ces chaînes-là ne valaient rien. D'ailleurs, il est dit plus loin que Dieu te bénisse. D'ailleurs, il est dit plus loin dans Romain dans Romain, il dit mais mon frère, il dit ma soeur. Romain chapitre 8, oui. regardez bien. Romain 8, il est dit ici Romain oh, 8, oui, je pense que c'est ça. Oui, verset 10. Il dit, mais j'estime, j'estime, quelle souffrance du temps présent Amen. ne saurait être comparée à la gloire à venir Amen. qui sera révélée pour, pour nous. Amen. Donc, cet temps de Dieu, effectivement, il, il était conscient qu il mort, que c'est une grâce, parce que il a été, il, Dieu l'a fait passer de cet état dans lequel il était à être un homme tel qu'il était maintenant, aujourd'hui, un homme différent. Donc, il était conscient qu'il que pour lui, Dieu avait déjà accompli tout. Cet homme, maintenant, il savait que, aussi longtemps qu'il restait dans la voie dans laquelle Dieu l'avait placé, Amen. toutes ces choses-là allaient s'accomplir, effectivement, puisqu'il est sur le chemin. C'est pourquoi ce il dit Mais, Dieu te bénisse. À ceux, tous ceux qu'il a connus d'avant, il les a aussi prédestinés. Amen à être semblable à l'image de son fils. Mon ah. frère et ma soeur, aujourd'hui, pour que toi tu sois semblable à l'image de Christ, qu'est-ce que tu es censé pouvoir faire Tu ne pas comme ça, tu dis, Seigneur je tout va aller très bien. Non, tu entends la parole de Dieu, tu dis, oh, Seigneur, Alléluia. Amen. Ça, c'est la vérité. J'étais un voleur hier. Comme ma soeur se ici dit, mais je voulais tricher. Soeur, c'est pas possible. Je voulais tricher. Il dit, mais Seigneur, tu m'as donné la grâce. Ne vais pas tricher. Est-ce que vous comprenez Parce qu'il y a quelque chose qui vient. Autrement, elle l'aurait fait. Est-ce que vous comprenez Donc, nous réalisons qu'effectivement, que quand Dieu vient il te parle, toi, Amen. par la parole, tu dis, mais Seigneur, merci. Amen. Moi, je pensais comme cela, oui. mais tu viens me dire comme ça. Parce que sur ton chemin, Dieu a placé des bords. Il a placé des sentinelles. Il dit, faites attention à quoi Au son de la trompette. Amen. Donc c'est lui qui marche, effectivement, il fait attention. Alors, qu'est-ce qui va se passer Il va de clarté en clarté, Amen. de lumière en lumière, mon frère. Amen. Donc, sur le chemin, il faut faire attention. Amen. Amen. C'est pourquoi il envoie le prédicateurs. Il envoie la parole, effectivement. Pourquoi Mais pour arriver à pouvoir réellement te former et te placer. Parce que sur le chemin, ce n'est pas pour rien qu'il est dit. Que c'est lui qui a des oreilles. Amen. Entendre ce que l'Esprit aux églises Amen. toi qui t'occupes pas des fois qui vient à l'extérieur les gens parce que sur le chemin beaucoup de fois vont dit fais comme ça oui. tu connais oui. ceci oui. les gens vont être à gauche et à droite oui. mais toi écoute simplement oui. une seule voix oui. c'est celle là qui te dira ici attention oui. là fais ceci oui. et ne fais pas ça oui. ne fais pas ça oui. écoute oui. ma voix et obéis oui. c'est pourquoi tu dis mais... aujourd'hui oui. si vous entendez par la voix de l'effet non sa voix n'endurcissez pas ton cœur. Amen. Parce que sur le chemin, il va te parler. C'est pourquoi <rire> ne soyez pas distrait C'est pourquoi quand tu es sur ce chemin, j'aime beaucoup ces cantiques que nous chantons, vous connaissez cela non Si tu viens, hein? Amen. Ah, ah, ma soeur à moi, c'est vrai. Hein? Amen. Mais si tu ne viens pas, exactement, Amen. Ah oui, alors parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas le voisin, c'est ce qu'il va dire, parce que non. Moi, je suis entré sur le chemin, et j'écoute, vous vous souvenez, nous aimons beaucoup, Élisée. Élisée, Élisée savait, il y avait beaucoup de voix, c'est qui, c'est Dieu, c'est Dieu. Il dit tout ça, c'est le c'est vous. Il avait une seule voix qu'il entendait, c'est lui. Où veux-tu que tu vas, tu vas où, je vais à Cécile, j'y vais aussi. Il était confiant, parce que pourquoi parce que Dieu qui l'avait appelé, qu il avait placé en lui quelque chose effectivement qui devait reconnaître que ce que j'entends, ce que je vois ici, ce que je dois faire, il dit ça, ce n'est pas ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est que c'est ça que je dois faire. Donc, nous devons être aussi conscients que le Seigneur, notre sauveur, nous ne sommes pas des aventuriers ou des gens qui viennent pour se rassembler pour un plaisir. Non, monsieur, nous sommes de ceux-là qui... Avons réellement cru. Parce que regardez pour l'amour du Seigneur, mon frère et mes frères et Le Seigneur l'a dit, mais si nous croyons, Non, je pense, un solliciteur, je pense, quatre, je pense. Un solliciteur, je pense, quatre. Il dit, mais si nous croyons, déjà, il est très bien. Chapitre 4, effectivement, il y a un seul qui parle. Merci. Un solliciteur, chapitre 4, verset 14, il nous dit Mon frère, je voudrais bien que tu te donnes un peu la chose là. Hein? Si aussi, verset 14 dit Car si nous croyons, vous entendez Que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Amen. Donc il faut d'abord croire Amen. que réellement, c'est Jésus-là, il était mort et qu'il est vraiment ressuscité. Puisque les autres n'ont pas vu à cela. Mais si toi, tu crois vraiment qu'il était mort, et qu'il est ressuscité, alors il continue, dit, mais alors croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. Est-ce que vous comprenez Donc si nous croyons que Dieu l'a ressuscité, alors sûr et certain que nous croyons aussi que Dieu ramènera par lui. Parce que si nous n'avons pas vu d'abord qu'il est ressuscité, on ne peut pas croire le deuxième verset. Amen. C'est clair, mon frère. C'est clair. Pourquoi le verset Il faut d'abord avoir cru le premier. Amen. Donc, être 100% convaincu que le premier, il est vrai. Alors, le deuxième, c'est sûr. Amen. Ça va être c'est sûr et certain que, sans nombre d'un doute, Amen. tous ceux qui ont lui, effectivement, viendront aussi avec lui. Amen. Donc, il y a des choses que nous sommes censés Avoir et posséder en nous, frères. Parce qu'un croyant un Fils de Dieu, il est sûr et certain de ce qu'il est et de la foi qu'il a, de ce que Dieu a fait de lui. Aujourd'hui, frères et sœurs, on ne peut pas être des gens qui tremblent à tout bout de champ pour ceci, pour cela, et puis une nouvelle qui vient, on tremble. On ne peut plus. Amen. On ne peut plus. C'est terminé ce temps-là. Il n'y a plus aucune chose qui peut me faire bouger. Amen. Hé, hey, qu'est-ce qu'il va me faire bouger Les pauvres de travail. Oh. Mais je sais que Dieu donnera le travail. Amen. Mais Dieu donnera le Et Dieu, Dieu donnera la réussite, de mon Amen. frère. Amen. Alléluia. Amen. Quand je ne connaissais pas Dieu, oh. je tremblerais. Amen. Mais aujourd'hui, je le connais. Amen. Puisque je le connais, je sais une chose. Non seulement je le connais, mais Amen. il me connaît. Amen. Amen. Alors s'il me connaît. De qui aurais-je Amen. Amen. Aurais-je peur de la mort non. non. Mais la Bible me l'a fait savoir. Mais nous ne mourrons plus. C'est vrai, frère, nous, nous, tous ceux qui ont réellement cru au Seigneur Jésus, d'où leur cœur, effectivement, mais chacun, il sait, à moins que tu sois dans l'incertitude. Si tu es dans l'incertitude, il y a encore le temps, parce que nous sommes au temps de la grâce. Amen. L'expérience de le pouvoir le pour se voir réaliser vraiment ses saluts en soi, c'est encore valable aujourd'hui. Ton ne pas que tu trembles, effectivement. Peu importe ce que le médecin peut dire aujourd'hui en disant, monsieur, dans 15 jours, dans 3 jours, vous allez mourir. C'est pas mon problème. Amen. Amen. C'est vrai, frère. Ça va faire boum dans le cœur à qui effectivement. C'est normal. Mais en fait, quand on réalise, on réfléchit un peu. Mais pourquoi aurais-je peur vraiment. Mais en fait, lui, il peut me donner trois jours. Mais si Dieu m'a donné six ans. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est vrai? Parce que le Dieu que nous servons. Vous voyez votre soeur qui est partie de pas moi ou parce qu'elle est partie de ses affaires. Votre soeur ici, qui est assise là. Elle ne sait pas. Vous savez, elle est assise là, mais vous la voyez aujourd'hui. Vous la voyez comment elle est. Alléluia. Elle sort des danse Mais il y a maintenant plus ou moins 23 ans. Il était tombé malade, tous ceux que nous étions avec. Quand il me regardait, oh, oh, oh, je vous dis Le médecin m'appelle moi. Il me dit, mais j'ai fait si je, je le regardais. dit, on a tout fait. La mes oreilles, Dieu m'a dit. Mm -hmm. On a tout fait pour votre. A... Parce que quels sont les examens qu'on a fait passer Les grands scanners, le petit scanner. Le moyen scalaire, les mignons scalaire, tous les appareils. Moi, j'ai, frère, frère, le Dieu que nous prions, Amen. je connais ce Dieu. Dans tous les appareils. Et puis, quand vous l'avez vendu, vous voyez bien. Mm -hmm. Mais elle était comme ça. Mm -hmm. On la regarde, c'était long mort. Je peux vous montrer les photos, frère. Les frères et sœurs, la où nous étions tous, ils disaient, ah, elle va mourir de toutes les façons, il n'y a plus rien à faire. Elle est où cette sœur en fait Ah, ben, il faut venir à ta place, ma sœur, pour qu'on te voit bien, parce que, pour que, tu dit aussi, ah mais c'est rien, tu peux rester assis là, il n'y a pas de problème. Mais, parce que d'autres ne te voient pas bien, hein, parce que quand tu sautes là, il faut qu'on voit que c'est toi. Donc, effectivement, donc, et comme ça, donc, quand j'ai dit, squelette, est, effectivement, avec le corps comme ça, et il avait un ventre, voyez son ventre ici mm. Et Il avait un ventre qui bombait jusque là. On pensait qu'il était enceinte. Mm. Non, monsieur, quand on a bougé, on fait comme ça, on entend du mm. mais quand même, un bébé ne peut pas faire ça. Mm. On bouge comme ça, c'est comme s'il avait bu de tonneau d'eau. Mm. Évidemment, son ventre souhaitait les liquides, effectivement. Et pour respirer, on mettait une aiguille ici, un tuyau là, on faisait sauter de l'eau. Et puis ça ça fait un peu comme ça, ça rentre un peu, et puis elle peut respirer. Et puis deux, trois jours après, les médecins ont tout fait comme examen. Vous savez les dieux de la Bible, frère. Ils ont tout fait comme examen. Ils ont dit c'est si on sera. Et puis finalement, il me regardent. Il dit, bon monsieur, on va vous dire une chose quand même, dit que votre dame ici d'ailleurs deux mois, elle va plus faire deux mois. Vous pouvez préparer les cercueils. Et au stade, parce que de toute façon, tous les protéines et les vitamines, ça part dans ce que ça soit dans son ventre. Et puis bon, vous voyez bien qu'elle ne peut rien. Parce que pour qu'elle puisse avoir un peu de vitamines, on a acheté en pharmacie des petits qu'on appelait des petits.. Je dit. Il y a du jus comme ça, c'est pas du jus qu'on a bien connu, non. Elle devait boire ce jus-là, ça la mettait. Faut comment Forte. Voilà, qu'on a encore le les jours aujourd'hui. Forte. Donc on devrait la graver avec ça pour au moins qu'on la tienne. Donc, elle m'a dit d'abord, je lui me dire, voilà, bah, monsieur, mais on a trouvé, on a trouvé, je crois que la rate de votre madame, est, elle est déjà complètement abîmée, évidemment. Bon, malgré que bon, l'eau vient, bon, on va quand même opérer. On va la jeter dedans. Puis on va aller enlever quand même la rate. Mais avant qu'on enlève la rate, on va la vacciner de toutes sortes de vaccins possibles. Comme ça. Euh, ils m'ont dit ça donc euh, aujourd'hui, donc euh, le bon correct est opéré demain. Et alors il était allongé dans la chambre d'hôpital, c'était un bon de Quand le médecin m'a appelé à côté, il m'a fait part de cela, toujours l'opération, tout ça, qu'on va vacciner. Et puis je vais dans la chambre, je l'ai regardé, j'ai eu pitié dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, elle était. Et vous, il était là, toujours aussi joyeuse, ah, dans, ben. dans son lit d'hôpital et tout ça. Et, et, et, je lui arrête et là, ai dit mais. Les médecins n'ont encore rien dit. Je n'ai rien dit. Mm. Je suis rentré chez moi à la maison. Mm. Je me suis simplement allongé par terre. Yes. Je dis, Seigneur, Amen. quand tu as créé l'homme, tu as donné la rame. Tu Amen. as tout effectivement, pour Amen. que ce soit bien. Mm. Mais la voici dans cet état. Aujourd'hui, si on enlève la rate et va dépendre des vaccins, c'est si et Mais tu es capable, Amen. toi, de, de changer et de remettre les choses à la place et de récréer. Je me suis et puis le lendemain, ils l'ont pris, ils sont partis avec dans la salle de oh, ils sont restés pendant deux ans, puis, j'ai dit, bon, on attend, on sort, je vois le médecin, j'ai dit, comment ça dit, oui, on a opéré, tout ça, j'ai dit, oui, monsieur, je dis, bon, comment ça va le résultat, j'ai dit, mais on a ouvert, et puis, qu'est-ce qui s'est passé, non, on a parlé de la on j'ai trouvé que la rate était intacte, nous l'avons simplement répondu. Ça soigne toujours, ça gonfle toujours, Boréa, c'est Il idée. ça soigne toujours, monsieur, parce qu'on devait encore garder pomper parce que l'eau est rentrée le poumon. Votre soeur là, elle a vécu des choses. Oui. Et puis il me dit, voilà, monsieur, maintenant on a vu que, on a tout fait, poumon, tout, ventre, mais c'est sûr et certain qu'on veut vous dire quand même sincèrement, puisque vous pouvez quand même, vous voyez, dans, dans deux mois, trois mois maximum, vous devez quand même vous préparer maintenant parce qu'elle va décider. Mm -hmm. Et je retourne, je dis, que, oui, monsieur, on a tout fait, tout, parce qu'il y avait des experts qui trouver. On a tout fait, monsieur, il n'y a plus possible. Donc préparez-vous. Et puis il me dit, hum. et même si, on dit dans les candidats, même si elle s'en sortira, elle ne pourra même jamais mettre au monde, parce que tout finit. Hein? Et voilà que je retourne, je dis, Seigneur les le ont dit le famille. Moi, aussi de ici, quand tu m'as parlé, Amen. tu m'as pas dit que je vais la prendre et la mettre dans le cercueil. Tu as dit qu'elle va. Alors, tu es le Dieu qui fait l'impossible. Ils ont donné de moi, ils ont de moi effectivement. Mais toi, tu es capable Amen. de faire l'impossible. On rentre avec elle à la maison parce que à cette époque-là, j'étais étudiant. Problème aussi, de poids aussi, des mutuelles que ça ne veut pas payer. Beaucoup de choses. sont venus, j'avais des factures aussi, c'est de plus ou moins, plus d'un, à 800 000, euh, enfin, enfin, mais j'ai deux secondes. J'ai passé, j'ai dit, j'ai des témoignages. Amen. Allez, seigneur. Quand j'ai dit, frère, pour vos factures, ne vous inquiétez pas. Amen. À l'hôpital, on me dit, monsieur, on a envoyé les factures, on ne paye pas, ça fait plus ou moins un million, maintenant. Et puis j'ai dis mais non, j'ai toujours payé la mutuelle, parce que j'étais toujours quelqu'un qui allait payer. J'arrive à la mutuelle avec les carnets, mais il dit, mais monsieur, je dis, mais madame, comment on ne veut pas payer les factures parce que je paye mes factures Il dit, non, monsieur, on vérifie maintenant, parce que c'est un problème. Il fait bien encaisser, pour payer, ça devient problématique. Il dit, mais qu'est-ce que au vous... problème Non, monsieur, parce que quand vous venez payer, vous ne payez jamais la mutualité, donc le les, les, les montant légal, vous payez pour les extras. les gars. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça Moi, je ne connais rien, c'est vous. Il dit donc, on ne peut pas payer votre facture. Alors, je dis donc, ma femme à l'hôpital, plus ou moins un million, que je ne sais pas payer. Quand je dis, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire Je vais demander à l'hôpital d'être l'esclave pour nettoyer les assiettes. Parce que, comment voulez-vous que je rembourse L'étudiant, j'appelle des jobs à gauche et à droite, il dit, qu'est-ce que je veux faire alors j'ai dit, madame, vous ne pouvez pas payer, messieurs, on ne peut pas payer parce qu'on a regardé à vous Ce n'est pas possible parce que vous n'avez jamais payé, effectivement, les côtés. J'ai dit, mais si vous-même, je viens avec les carnets, je paye, je mettez les cachets. Moi, mais j'en rien dit. Il dit, on ne sait rien faire. Alors peut-être, écoutez, c'est comme ça. Ah Je rentre à la maison, comme d'habitude. J'ai toujours un endroit, c'est toujours le sol. J'ai dit, tu es le Dieu tout puissant. Je n'ai pas de moyens et maintenant voilà la situation c'est que tu dois payer les sommes que je sais même, même si j'ai vendu le pantalons ça n'arrivait même pas un million. non, Seigneur tu es capable de faire les choses parce qu'il peut payer ce n'est que toi et bien voilà je priais, je priais, je priais je me suis levé après quelques jours et puis quelques temps après je pense après, après le jeûne les rendez deux jours après j'entends mon téléphone qui sonne je d'accord Là, je dis prochain parce que vous ne savez pas les numéros Je prends, allô Oh bonjour monsieur. Je dis bonjour, merci, monsieur, monsieur, Et vous êtes monsieur dit Oui, monsieur, c'est malade, c'est savez, bon. oh c'est la mutualité, la générale. Il dit, qu'est-ce qu'il y a encore Vous avez voulu, vous ne voulez pas payer. Non, écoutez, monsieur, écoutez, monsieur, je vous dis, je dis, nous avons trouvé une solution pour vous. Je dis pardon nous avons trouvé une solution pour vous. Pour moi, il dit Mais oh, gloire à Dieu. Il dit Mais quelle est la solution Il dit Mais monsieur, écoutez d'abord. Oh, dans mon cœur, j'ai tant. Il dit Qu'est-ce qu'il vous dit Mais voilà, monsieur. Vous avez plus ou moins un million à pouvoir payer. Et comme vous n'avez pas payé les cotisations légales, quand nous sommes restés, quand même, nous avons réfléchi. J'ai dit Oh, ya y a. Il frappé la on a frappé la terre Il dit On n'est pas resté tranquille, ça travailler Il dit Oh, oui yeah. C'est là-haut, C'est pourquoi mon frère, même si ton dossier était été mis en bas, il va faire un de le faire. Je vais le vous, Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais il me dit Monsieur, nous avons Je une solution pour vous. vais le mais là vais le Il Je dit bon, quand vous avez un million à payer, nous allons vous demander seulement, est-ce que vous pouvez payer 7000 francs belges et nous nous payons les 1 million Vous oui, dites, madame, ce n'est même pas une question à poser. Oui. 7 000, mais je suis d'accord. Oui. Oui. Oui. Ah, je vais payer 7 000 et vous payez les 1 million. Oui. Oui. Et pour dire que le Seigneur, notre Dieu, oui. il est capable. Oui. Et quand Maintenant, je passe maintenant par, par la situation que qui est mourir. De, de, de voilà, oh, on dit, bon, écoutez, bon, on va dans la maison. Je me souviens qu'il y avait une dame qui habitait, je crois, c'était à Isel. Il m'avait demandé de pouvoir aller là-bas pour garder ses enfants. Puis je partais avec elle, nous sommes y allés. Et c'est dans cette maison-là, là, là que le Seigneur m'avait donné aussi la vision en rapport avec celui qui vola l'argent de frère, Georges Lagutala, il était comme ça, comment je voyais comment il volait. Vous vous souvenez, non Amen. Et là, était là. Alors, et après avoir prié avec elle, puis je me suis levé, j'ai dit... Bon, maintenant, les médecins t'ont donné un grand sachet avec des médicaments. Que tu prennes ça, ça te rend toujours problématique. Alors, aujourd'hui, on va prendre ça, pousser à la toilette. Alors vers la toilette, vider les sacs, tirer la charge. Mais maintenant, tu vas rester. Si tu dois mourir, Dieu lui-même. Parce que c'est quand même en lui de le confier. Mais c'est sûr et certain que c'est Dieu qui est capable de voir agir pour toi. Il avait toujours un ventre qui ballonnait un peu comme ça. Donc que Dieu la bénisse parce qu'il elle, elle a toujours cru. Elle a toujours la foi dans la parole de Dieu. Quand je lui dis quelque chose, elle écoute. Amen. Et alors on a fait cela, et puis voilà que, elle est restée. Un jour, vous savez, avec Dieu, c'est toujours extraordinaire. Amen. Bien qu'on reste dans la toilette, effectivement, mais le ventre, c'est toujours ballonné. faisait comme ça, l'eau y était. Mais voilà que. On est resté deux semaines. Ou bien une semaine après, elle met son pan elle bouge un peu comme ça. Elle m'appelle C'est quand même bizarre. Quand tu vous beaucoup, beaucoup, beaucoup Mais maintenant, je vais dire Je sors un petit peu j'ai dit Il n'y a pas de problème. La semaine suivante, le vent qui était comme ça, elle bouge, elle bouge, elle bouge jusqu'au jour. Elle est toujours vivante. Ah, ouais. Donc maintenant, eux qui avait dit que même si elle arrivait elle jamais d'enfant. Oui. Maintenant, elle était là. Vous avez commencé. Ça fait longtemps que vous êtes mariés, frère. Pas de bébé. Pas de... quand on dit ça, la, la, la, la femme commence à vivre. A... Oui. Vous connaissez vous les soeurs hein. Et puis, oui, dit, oui. oui. Parce qu'elle pensait qu'elle avait son bébé. Mais c'était pas le bébé. Et voilà. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et comme tu connais ces dieux-là que je connais aussi, on ne va qu'implorer la grâce de Dieu. Et je peux vous assurer, frère, quand j'ai prié, toujours au même rythme. Ah oui, on sait comment frapper, non Amen. Alors quand je frappais comme ça, il me dit, tu auras un fils. Amen. Et tu donneras le nom de Jacob. Mon Amen. fils, Jacob, même son nom. Amen. Je suis dit, il aime j'ai dit, madame, ne t'inquiète pas. Sois en paix. Conduit à toi. Tu donneras un fils. Amen. Tu vas avoir un enfant, un fils. On a encore commencé à parler de Jacob. Avant même que qu'il soit conçu. Quand Jacob a été conçu, quand elle est tombée enceinte. On parlait de l'enfant, on a donné le nom de l'enfant. Et puis les voisins, comme le frères effectivement, qui ont dit Mais ce n'est pas possible. Vous parlez d'un de, de, enfant, vous parlez à Jacob. Vous ne même pas, c'est une fille. Et si maintenant, c'est ce que vous dites 100% vrai Ce n'est pas vraiment. Si maintenant, c'est devenu une fille, vous ne pas Jacobine. Vous dites non. Ça sera un garçon. Et il s'appellera Jacob. Et voilà que les temps sont avancés, puis les ventres bien là, quatre mois après. Votre soeur partit partie donc à, à la consultation, ou c'est à l'échographie. Mais le ventre, on prend la boule, on fait passer. Et puis il dit, mais madame, dit oui. Puis, oui. <rire> vous avez amené bébé, il dit oui. Et puis maintenant, on doit chercher pour voir, garçon ou fille. Il dit, madame, vous savez, vous avez amené garçon. Et oui, je savais. Mm. Comment Je veux dire, et là mm. Le monsieur dit, comment vous savez Il dit, mais mon mari me l'a dit. Mais votre mari est un médecin mm. Non. Mm. Donc là, Amen. Amen. Avec ses dieux, frère. Si on doit témoigner ici, oh. c'est pas là de moi en qui Amen. tu as pris, mon frère. Amen. Le Dieu en qui tu as pris, ma soeur. Amen. Il est le faiseur de l'impossible. Pour Amen. toi, le Seigneur a quitté son trône dans les cieux. Pour Amen. toi, ma soeur. Amen. Pour toi, mon frère. Je veux que tu aies effectivement de la victoire Amen. dans tous les domaines de ta vie. Amen. Tu l'as. Il a dit, si tu obéis à ma voix. Amen. Tu seras la tête et non jamais la cœur. Amen. Tu seras Amen. Le fruit sera béni. Les fruits de notre travail seront bénis. Même si aujourd'hui tu n'as pas de bébé, Amen, tu Amen. Amen. Mon oh, frère et ma soeur, Amen. nous avons un puissant vainqueur. Amen. Et nous possédons la victoire. Amen. Parce que quand il est mort, il a payé tout. Amen. Donc Amen. le prix de la rédemption, le prix de la délivrance et tout, tout, tout pour toi, Amen. il a payé pour que quand tu marches, frère ça, soeur, que rien ne puisse plus te retenir Amen. et te ramener d'où tu es sorti. Amen. Parce que si tu es vraiment sorti, tu, sorti, Amen. tu pourras plus jamais retourné. Amen. Amen. et ça c'est c'est Dieu qui l'a fait pour toi. Et c'est ces dieux-là que tu sers aujourd'hui, en qui tu as placé réellement ta foi et ta confiance. Et qui te dit, ne t'inquiète de rien, parce que moi, ici, l'Éternel, je prends soin. Amen. Vous savez, c'est douloureux, parce que c'est ça qui brise le cœur du Seigneur, lorsqu'il voit notre réaction, notre incrédulité, quand le preuve arrive. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que quand il regardait les enfants d'Israël, il a fait de tout son cœur avec autant d'amour en déployant les choses que même il avait oubliées parce qu'il avait dit à Abraham, il dit, mais j'ai jugé la nation à laquelle il seraient asservis et ils sortiront avec des richesses. Dieu a veillé dans le moindre détail pour que ce peuple se rende compte qu'il est vraiment le Dieu de sa parole. Et quand on est à lui, frère, vous ne pourrez pas dire que moi, dans ma vie, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je vais mourir pauvre. Vous n'êtes pas pauvre? Non! non pas. Amen, amen. Mais non, si vous êtes pauvre, c'est parce que vous voulez être pauvre. Amen. Oui. Oui. Mais en fait, avec le Seigneur, nous possédons toute chose. Amen. Le problème, effectivement, c'est parce que nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons choisi des mauvaises voies, des chemins détournés. De c'est pourquoi tu as beau prier, tu as beau frapper, ça marche pas. Parce que tu as pris la voie qu'il ne fallait pas. Sûr, Monsieur, Sûr, Madame. Quand tu prends la voie qu'il faut, où lui, il est à placer marche dans cette voie et seulement tu as la victoire partout où tu passes. Oui, monsieur. C'est vrai, frère. Quand ton dossier est bloqué, moi, le mien était bloqué. Le mien est bloqué. Alors, quand il m'a dit, voilà ce que tu dois faire maintenant, je voulais te raconter, ici. monsieur, quand Dieu te place dans la voie que tu es, dans la voie de l'obéissance, même si c'est un mur de rangs. Alléluia. J'avais une dame, je crois que cette dame, je ne sais pas si un bon vivant, cette dame, elle dit, elle dit, me oh, monsieur le <rire> dit, jamais, son dossier, il est ici. Mm -hmm. Aussi longtemps que moi, j'ai ce dossier, ça ne bougera jamais. Rien, parce que d'ailleurs, c'est d'abord lui-même. On ne pourra rien faire. Et moi, je suis là, mais ce dossier, ça ne bougera pas. Il m'a dit ça. Je n'ai pas de problème. Celui qui m'a parlé. Allez. Bonsoir. J'ai dit, Seigneur, oh. puisque tu m'as dit, oh. maintenant tu es capable mon soeur, oui. de faire en sorte que mon dossier, le mien, là, Amen. quitte entre les mains de cette femme oh. et aille dans la main de quelqu'un d'autre qui aura un cœur pour pouvoir faire ce que toi tu veux. Amen. Oui, madame, monsieur, et ça, je priais comme ça. Quelques jours après, madame tombe malade. Oh. Plus de de gérer les dossiers. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé Mon dossier est passé, Et passé de mm. madame mm. au nom monsieur. Mm. Et monsieur a dit Monsieur, il fait Dis-nous maintenant qu'est-ce que tu veux. Oh. C'est à moi que je vais passer. Le Dieu que nous servons n'est pas une littérature. C'est une réalité. C'est pourquoi il dit ne vous inquiétez de rien. Amen. Croyez en moi, croyez en Dieu. Il dit, mais votre Père céleste, prend soin des oiseaux Amen. qui aujourd'hui peuvent tomber dans un filet, à combien plus fort, Amen. raison Ne prendra-t-il pas soin de toi Si il peut revêtir l'hélice, effectivement, qui demain va se flétir, effectivement Frères et sœurs, à combien plus fort, raison ne pourra-t-il pas vous que Je vais terminer. Je vais terminer que le Seigneur connaît même le moindre détail de tes Amen. désirs, Amen. que parfois tu ne peux pas exprimer. Amen. Quand tu ne sais pas l'exprimer, le Saint-Esprit par les soupirs inextimables va prendre ce ce qui est au fond des de mains. Exprime à Dieu pour que Dieu t'aide